Ouais, bien ou quoi, tranquille ou quoi Ouais, ouais, tranquille. Alors, mesdames et messieurs, cette semaine noire que le Paris Saint-Germain nous a fait vivre, peut-être, elle est finie. Peut-être que cette semaine remplie de caca, où nous avons eu le cœur qui bat de manière rapide, comme si on allait tomber dans les pommes, comme si on allait tomber littéralement en tachycardie, Le Paris Saint-Germain vient de sortir de ce tunnel de caca en gagnant face à Lille. Mais pas de n'importe quelle manière. Attention, vous avez vu le match C'est l'un des meilleurs matchs que la Ligue 1 a pu nous offrir ce soir. Enfin, cet après-midi. Oui, c'était l'après-midi. Dimanche, juste après la messe, ils sont venus, ils ont offert un match divin. Et nous, on a vu, on a vu que Kylian Mbappé mérite d'avoir toutes les clés du stade, du club, de la ville, du pays. Je ne comprends pas. Comment vous ne voyez pas que c'est le meilleur joueur du monde Vous voulez quoi Un dessin Vous voulez qu'on vous fasse un dessin de tous les exploits de Kylian Mbappé, champion du monde Qu'est-ce qui lui manque à part la Ligue des champions, mesdames et messieurs Qu'est-ce qui lui manque Hein Bande de voyous, menteur, voleur Parce que là on vous voit, vous allez tous dire que c'est Messi qui a donné la victoire au Paris Saint-Germain, oui, il a mis un coup franc absolument exceptionnel. J'ai sauté de joie, j'ai crié, Messi, Messi, mais oui, Messi, merci. C'est ça qu'on te demande, des coups francs, premier coup franc, avec le Paris Saint-Germain, au bout de combien de temps Un an et demi. Et nous, on est quoi On est quoi Tu peux pas respecter les Parisiens un petit peu Hein Marquer avant nous faire plaisir avant Nous faire sauter de joie un petit peu plus tôt hein En tout cas, ce match-là a été vraiment absolument génial. Alors là, Lille, franchement, chapeau. Parce que je pensais qu'on allait vous faire ce qu'on vous a fait au match aller, c'est-à-dire 6 buts à 1, et qu'on allait encore battre des records. Parce que le but qui a été, le mar... qui a été marqué le plus rapidement dans toutes les comp compétitions confondues, c'est le Paris Saint-Germain qui l'a fait face à Lille. Tu te souviens de ce but qui venait de d'une de, de, de, de, autre planète, tu t'en souviens pas Tu t'en souviens pas Il faut que je te refasse un dessin. Hein tu te souviens pas de ce but. Hein Engagement. Passe en retrait. Fou Mbappé, but. Tu te rappelles pas C'est Voilà, mais ben là, l'action, comment je viens de te la dire là C'est comme ça que le but il s'est produit. Là, regarde. Engagement. Passe en arrière. Transversal. But. Voilà. Tu te rends compte 4 secondes. 4 secondes. Et là, Lille nous a montré qu'ils n'étaient pas venus au, au Parc des Princes pour se montrer, encore une fois, euh, comme des bambins. Ils ne sont pas venus se faire humilier. Même si Mbappé les a quand même humiliés. On ne va pas se mentir. Qu'est-ce qu'il a fait aux défenseurs hein il, leur a, il les a assis, il leur a montré un, un problème de mathématiques beaucoup trop compliqué pour eux. Ils étaient là comme ça, ils ont bégé, ils étaient devant, la, devant le tableau, ils ont dit, eh, on ne comprend pas, on n'a pas étudié ça, il leur a mis un petit pot. Vous avez vu quel professeur c'est Hein Il y vient devant les défenseurs. Bon allez asseyez-vous là, voilà. Alors, hein Voilà, N'Goukara, ben je sais pas quoi, et tout nanana. Tous les défenseurs ils sont là. Et puis il met le but. Ah oh là là. Non, franchement, Kylian Mbappé, c'est le meilleur joueur du monde. Là, on est quand même déçu de la blessure de Neymar, euh, qui s'est littéralement blessé encore une fois la cheville euh, maudite. Euh, je ne sais pas ce qui s'est passé. Avec cette cheville peut-être qu'il y a des sorciers brésiliens qui sont en train de travailler sur sa cheville euh, parce que là c'est n'importe quoi t'as pas vu là sa cheville comment s'est tournée sa jambe elle a fait le signe nike c'est n'importe quoi bon là euh, j'espère que le paris saint germain euh, va nous montrer euh, une autre face euh, qui nous qu'il a pu nous montrer euh, ces derniers temps c'est à dire que la prochaine fois qu'on va aller voir c'est à marseille on va voir Hein, ce qui va se passer, parce qu'on va pas se mentir que Marseille, vous nous avez frappé, bien comme il faut, on va voir s'il va y avoir revanche.